Nous l'avions découverte ensemble pendant un live. La dernière montre un petit prix de TicWatch, la TicWatch GTH. Je vous l'ai dit, à son aspect, à son prix, à ses caractéristiques, elle va directement un peu concurrencer les Amazfit et notamment la l'Amazfit Bip U, voire la Bip U Pro. Dans cette vidéo, je compare la TicWatch GTH à la l'Amazfit Bip U. Faut-il acheter l'une Faut-il acheter l'autre C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Commençons par parler de la différence de prix entre les deux modèles, entre les deux ou les trois modèles, parce que il vaut mieux dans ce comparatif la comparer à la Bipu et à la comparer à la Bipu Pro, parce que. Il y a vraiment entre la BipU et la BipU Pro très peu de changements, notamment le GPS qui est intégré. La TicWatch GTH est disponible à 79,99€, soit un petit peu moins de 80€. La MassFit BipU standard est disponible, elle, à 59,90€. Et la BipU Pro est disponible à 69,90€. Il y a donc un écart de 10€ entre la version avec GPS et sans GPS. Et il y a donc un écart entre la bip BipU et la TicWatch GTH de 20€. Alors, à quoi cet écart est-il dû Vaut-il mieux payer moins cher et aller sur la BIP-U ou payer plus cher et aller sur la TicWatch. Continuons. Commençons par parler du design de la TicWatch GTH. Au niveau des dimensions, on est sur un cadran de 43mm, 43 mm, 43,2 par 35,2 par 10,5. On a globalement une montre assez sympa, assez belle. Mais assez basique, on voit qu'on est quand même sur un modèle à moins de 100 euros. La BIP-U, elle, est un petit peu plus petite Elle mesure 40,9 par 35,5 par 11,4mm Un peu plus petite et un peu plus large Au niveau de l'état d'esprit, on est quand même sur deux montres qui se concurrencent Parce qu'on a des montres avec des écrans pas du tout borderless Des écrans intégrés à la montre, on voit bien entendu les bordures entre les deux montres Mais il y a quand même une petite différence surtout au niveau des écrans Sur la TicWatch, on est sur un écran TFT de 1,55 pouces Avec une résolution de 360 par 320 pixels alors que sur la bip u l'écran fait 1,43 pouces c'est un écran lcd mais il est quand même plus réduit le ratio écran cadran est donc plus satisfaisant sur la gth et globalement elle, le cadran est plus gros et l'écran est plus gros donc c'est plus facile dans la lecture pour ce qui est de l'écran du verre, on est sur les deux modèles sur un verre de 2.5 d un curvé. Il est stipulé qu'il y a un revêtement anti-trace de doigt sur le côté d'Amazfit, mais euh, on retrouve pas vraiment de traces de doigts non plus sur la GTH. Donc là-dessus, c'est kiffy. Sur la GTH, on a un boîtier en métal, alors que sur la BIP-U, on est sur du polycarbonate, c'est-à-dire du plastique. Là-dessus, cette finition, du coup, sera un avantage au niveau de la GTH. On voit pourquoi du coup, au niveau des définitions, au niveau de l'écran, le prix est un peu plus élevé. Après, les deux montres auront un bouton sur le côté. À l'arrière, on retrouvera un cardio la GTH a un capteur de température corporelle en plus qu'on retrouvera, qu'on voit mais qu'on ne retrouvera pas sur la BiPU ni sur la BIPU Pro. Et sur les deux modèles on est sur un bracelet en silicone, quick release, interchangeable de 20 mm. Voilà à peu près pour ce qui est du design. Je vous ai dit, même état d'esprit. Finition un peu au-dessus au niveau de la GTH. Maintenant parlons des caractéristiques techniques. parlons maintenant un peu des caractéristiques techniques sur la bip u et sur la gth on est à peu près sur la même base il va y avoir des différences mais sur la même base c'est à peu près pareil, capteur de spo 2 cardiofréquencemètre, mètre accéléromètre, gyroscope, etc., tout le tintouin. Mais sur la GTH, on va avoir des choses en plus, c'est-à-dire capteur de température corporelle, la possibilité de capter la fréquence respiratoire. Grosso ce modo, ces deux éléments mettent un peu en avant la partie suivie de santé, on va évoquer après, de la GTH par rapport à la BipU normale. Après, pour ce qui est de la BipU Pro, elle va avoir le microphone et le GPS en plus que les deux autres. Elle n'aura pas non plus le capteur de température corporelle et la possibilité de suivre la fréquence respiratoire qu'on va trouver sur sur la GTH, les trois montres sont étanches 5 ATM et ont la possibilité d'être compatibles avec le Bluetooth 5.0. Côté autonomie théorique, on a un petit avantage aussi sur la GTH qui a une autonomie théorique annoncée entre 7 et 10 jours. Donc jusqu'à 10 jours alors que côté BIP U normal, on est sur une autonomie jusqu'à 9 jours. Et côté BIP U Pro, plutôt jusqu'à 7 jours. Avantage donc pour autonomie théorique sur la TicWatch Maintenant voyons au niveau des fonctionnalités Ce qui va vraiment changer Et surtout au niveau de mon appréciation globale des trois montres Au niveau des fonctionnalités Je vous ai dit on va rester sur des montres Entrée de gamme assez basique, on va voir pour les trois montres un suivi quotidien de santé, un suivi de sommeil, suivi de SPO2, suivi du rythme cardiaque, on aura en plus sur la GTH suivi de température corporelle et suivi de fréquence respiratoire, ça c'est quand même des points fondamentaux au niveau du suivi de santé qui sont côté GTH. On va avoir aussi sur les deux un suivi de stress, la possibilité de personnaliser les cadrans et un suivi d'activité physique avec plus de 60 sports disponibles chez Massfit et 14 sports les principaux sur TicWatch. L'expérience avec les trois montres sont assez semblables aussi, au niveau du système d'exploitation on est sur quelque chose de simple Après pour moi il y a quand même un avantage dans la fonctionnalité dans la prise en main côté Amazfit Que ce soit au niveau de l'application mobile qui est de loin supérieure à celle de Mobvoi pour moi et côté OS En plus de ça vous aurez la possibilité sur la Amazfit Bip U Pro d'avoir un micro pour pouvoir avoir Alexa Et aussi d'avoir un GPS pour suivre avec plus de précision vos activités physiques voilà ce qu'il en est des fonctionnalités. Maintenant, franchement, au niveau de la prise en main, même si la TicWatch se, se défend, je, je l'ai dit et je trouve quand même l'application Amazfit au-dessus. Et même au niveau de l'OS, on a moins d'erreurs de traduction, moins d'erreurs voilà, de police un petit peu voilà, pas très très belle lorsqu'on reçoit des notifications. On voit que les produits Amazfit sont plus aboutis. Néanmoins... On peut attendre, la montre la GTH vient de sortir, on peut attendre quelques mises à jour. Mais actuellement, au niveau des fonctionnalités de la prise en main, un gros point positif pour Amazfit. Alors maintenant, laquelle choisir <musique> Laquelle choisir entre les deux Laquelle choisir même entre les trois entre les deux ou les trois, ça dépend de si vous voulez un GPS. Dans tous les cas, si vous cherchez un GPS et un micro, il va falloir aller sur la Bip U Pro. Maintenant, si on compare globalement la série Bip U contre la GTH, laquelle je vous conseille, laquelle faudrait choisir. Personnellement, mon cœur penche quand même plus sur les Amazfit. Pourquoi parce que même si au niveau des caractéristiques techniques on a moins de choses, même si les finitions sont plus bas de gamme et que la GTH a des belles finitions et plus belles, avec un meilleur écran et un meilleur ratio écran et plus sympa à porter sur le poignet, au niveau de ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur du téléphone, je trouve que Amazfit est encore loin devant par rapport à ce que fait Mobvoy. C'est quand même une première montre très intéressante de la part de Mobvoy, première montre à ce prix là super intéressant mais on va en parler lors du test, il y a quand même pas mal de points de négatif sur cette montre voilà je, je reste encore euh, dans l'attente dans l'attente de mobvoy qu'ils améliorent leur OS qu'ils améliorent l'application et qui nous propose des montres comme ça qui ont des bonnes fonctionnalités comme le suivi de température corporelle qui marche très bien alors que ceux qui sont sur les autres modèles Amazfit, les 2 E de GTR et GTS ne marchent pas très bien on a quand même de belles choses et de belles avancées côté Mobvoi mais voilà par rapport à la BIP-U je vous conseille plutôt d'économiser un petit peu d'argent et de partir sur la BIP-U ou bip U Pro si vous voulez un GPS, voilà c'est tout simplement mon avis, mon choix en tout cas j'espère que ce comparatif vous aura permis de voir un peu plus clair entre les différences de ces trois modèles, je vous rappelle Bipu, Bipu Pro, c'est pareil, il y a juste microphone et GPS en plus Et côté Ticwatch, voilà, on a tout ce qu'on a énuméré Merci d'avoir regardé cette vidéo En attendant la prochaine vidéo, le prochain live sur ma chaîne Un mercredi soir à 18h On active la petite cloche de notification On s'abonne, on est bientôt aux 30 000 abonnés Je compte sur vous, si vous regardez cette vidéo pour vous abonner Ça vous coûte un clic Et moi, ça me permet de faire avancer les choses au niveau de ma chaîne En attendant, vive à fond, vive high tech Merci, à bientôt sur ma chaîne